Là, je vais passer la parole à Nadia qui va approfondir yeah. le jeu et le sérieux. Mon ambition étant, bonsoir à tout le monde, de vous faire percevoir la puissance du jeu en tant que levier d'apprentissage et aussi pourquoi, enfin, fait, la pertinence du jeu dans les organisations. On peut avancer. Donc déjà, première question, premier mot-clé, play. Qu'est-ce que les jeux Alors là, j'aimerais bien vous inviter à... Essayer de définir ce qu'est qu les jeux en fait dans la conversation, mais on perdra du temps. Et ça fait des siècles qu'on essaie de définir les jeux et c'est un vrai casse-tête philosophique. Personne n'y est arrivé jusqu'à présent. Alors j'ai choisi pour vous deux définitions. Une, c'est la définition historique de Huizinga qui est un historien spécialisé dans l'histoire culturelle. Les jeux est une action qui se déroule dans certaines limites, des lieux, des temps, des volontés, dans un ordre apparent suivant des règles librement consenties et hors de la sphère de l'utilité de la nécessité matérielle. Donc autant résumer, le jeu euh, prend plaisir à faire un effort absolument inutile, apparemment. Et puis la deuxième définition que j'aime beaucoup, le jeu est la fiction du faire. Je l'aime beaucoup parce que quand on joue quelque part, euh, ben, on joue pour défaut mais on joue quand même, donc on fait pour défaut mais on fait quand même, et ce qui est intéressant c'est que pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre des perceptions réelles et des perceptions d'assimilation. pour le cerveau c'est la même chose donc en faisant par défaut mine de rien, on fait vraiment et on apprend vraiment, et c'est ça qui est essentiel sinon les jeux, on ne peut pas vraiment les définir, c'est plutôt un concept assimilant sous lesquels on peut euh, identifier certaines caractéristiques courantes donc pour comprendre ce que c'est les jeux, il faut les vivre. Alors heureusement la plupart de nous a pu jouer pendant son enfance, mais voilà ce que c'est une expérience ludique. Alors je ne sais pas si vous avez les sons, moi je ne les pas, mais sachez que cette, ces marches d'escalier ont été transformées en piano. Et euh, dès qu'on marche dessus, en fait, il y a une petite musique qui s'installe, enfin, en gros, on compose la musique. C'est ça l'expérience ludique, c'est détourner quelque chose de normal dans quelque chose qui, euh, du coup, ça évoque plein de, plein de caractéristiques qu'on va voir par la suite. Et ça engendre essentiellement de l'enthousiasme et de l'envie de faire. Et on avance donc sur les slides, ça je vous invite à les retrouver en cherchant sur internet des fan theory, et là vous trouverez plusieurs vidéos de situations qui ont été détournées à l'expérience ludique pour justement en donner envie d'échanger de des comportements. Donc si on avance dans les slides, je vais vous donner une définition en tout cas qu'est-ce qui caractérise les jeux d'après les spécialistes de la question, donc la Fondation Lego qui depuis des décennies fait de la recherche sur le sujet. Donc on peut dire que toutes les expériences ludiques ont ces cinq caractéristiques communes, elles sont joyeuses, donc dès qu'on est dans les jeux on prouve de la joie, de l'enthousiasme, elles sont itératives, D'ailleurs cette joie fait qu'on a envie de la réitérer, de refaire la même activité, le même jeu. Et on le refait aussi parce qu'on progresse en le faisant. C'est des activités significatives qui ont du sens pour ceux qui jouent, c'est pour ça qu'on a envie de les réitérer. Elles sont engageantes, c'est-à-dire que lorsqu'on joue, on, on est participant à part entière, on est acteur. Donc on fait, on ne peut pas jouer en observant. Et donc en étant engageant, ben, on, on, on travaille en fait des compétences qui sont pertinents pour nous et ils sont, elles sont, toutes ces expériences sont interactives. Donc, interactives, pour la fondation de Lego, ça veut dire collaboratives, Plus en général, elles sont interactives dans la mesure où on interagit avec les autres ou avec la réalité. Donc, dès qu'on a ces cinq caractéristiques, on peut dire qu'une expérience est une expérience ludique. Maintenant, grande question quelle est donc alors, la différence entre play et game Parce que souvent, on entend parler des serious games. Mais là il s'agit de Serious Play. Alors quelle est la différence ben, Je vais faire court avec un exemple. On est dans les games, donc hein, les jeux, et à l'anglais game, eux ils font la différence, quand il y a des règles, un objectif qui est propre au jeu, la volonté de jouer, et cette attitude comme quoi, on accepte de faire un effort, même si cet effort a, euh, est apparemment inutile. Donc ça c'est ce qui est de l'ordre du game, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré. Dans les plays on a beaucoup plus de liberté. Et c'est la liberté d'établir les règles au fur et à mesure que les jeux avancent, et en fonction aussi de qui joue. Et c'est ça qui est intéressant dans la dimension Lego serious play, parce que ce n'est pas un, un jeu sérieux, c'est du serious play, parce que dans les ateliers Lego serious play, les règles se définissent au fur et à mesure qu'on avance, et l'atelier, vous n'aurez jamais deux ateliers pareils, il sera composé en fonction de l'objectif, donc en, en fonction de quel type de questions on se pose, qui participe il y a des éléments qui reviennent, il y a un canevas éventuellement, mais on n'a jamais deux ateliers de, de pareils. Alors qu'on peut avoir toujours le même jeu Cluedo ou le même escape game, même si les, les, les participants changent, l'expérience sera un petit peu différente, mais grosso modo la structure est toujours pareille. Ça c'est pour clarifier, et puis euh, en avançant, on a compris, donc j'espère, ce que c'est les plays, la dimension du play, maintenant pourquoi sérieux. Parce qu'on va bien au-delà du simple plaisir, il y a une intentionnalité précise, on dit que quand on est dans un jeu, on est dans un cercle magique, c'est à nouveau en terme de Wisinga. Dans les cercles magiques, donc, la réalité du jeu devient plus importante que la réalité extérieure, sauf que dans les jeux sérieux, cette réalité du jeu a un objectif qui appartient au monde extérieur. Et typiquement, c'est un objectif des management ou des formations. donc soit diffuser un message, soit dispenser un entraînement, soit permettre l'échange des connaissances. Pourquoi alors le Serious Play en entreprise, donc du, de l'expérience ludique avec un objectif de l'ordre des organisations Parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est des réalités complexes où les changements se perdent presque, voire même au quotidien et dans lesquels on n'a pas vraiment de visibilité. Donc, si avant on savait qu'on voulait passer des A à B et c'était clair qu'on allait vers B, aujourd'hui on a un B mais qui n'est pas très défini, ça peut être B1, B2, B3, on ne sait pas à l'avance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avancer et au fur et à mesure, voir en fonction de ce qui se passe, ajuster, euh, naviguer à la vue, ajuster et on arrivera à un moment donné à un B et on ne sait pas à l'avance si c'est B1, B2 et B3. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Lorsqu'on commence un jeu, on ne sait jamais vraiment comment ça se termine, qui va gagner ou comment, ou peut-être que personne ne gagnera, etc., etc. Donc, les jeux, les serious play entreprises, là pour le coup, on est proche du serious game aussi, c'est important parce que c'est basé sur des processus complexes et donc ça entraîne vraiment à la gestion de la complexité. D'ailleurs on avance par exploration, par tentatif et c'est un peu ce qu'on fait aussi dans la recherche. Donc à l'entreprise, utiliser les silos plates, ça veut dire faire un pas des côtés, décaler les choses pour à la fois donc, sortir des habitudes, des schémas mentaux, les habitudes de comportement, les, habitudes des jeux, les rôles aussi qu'on peut avoir, enlever les enjeux typiques du professionnel tout en ayant un objectif professionnel et faire en sorte donc que par la dynamique le processus du jeu on puisse être plus spontané et on puisse donc expérimenter à la liberté ce qui signifie être plus authentique donc dévoiler aussi des talents que d'habitude on n'a pas l'occasion de montrer sur les lieux du travail et puisque c'est des activités interactives et aussi itératives et pertinentes on entraîne aussi les soft skills donc la communication la collaboration l'esprit critique et la créativité appliquée à la résolution du problèmes en trois mots, on apprend à apprendre. Donc, et on peut avancer effectivement, donc pourquoi on apprend à apprendre Parce que dans une dimension ludique, on, est, on active toutes les dimensions propres de l'individu, donc à la fois ses connaissances manifestes ou celles qu'on pense avoir oubliées, les perceptions sensorielles de l'ensemble du corps, donc tout ce qui est corporel, qui va nourrir en fait la, la perception de la réalité, en plus des connaissances, les émotions, donc les colorations typiques du jeu, de la joie et de l'enthousiasme, sert, c'est ce qu'on appelle du hard fun, sert à dépasser l'effort d'apprendre, d'apprendre, de faire autrement. Mais ça colore aussi ce qui se passe pour ancrer dans la mémoire les apprentissages. Et puis on évoque certes la logique, les verbales, ça on a l'habitude de travailler, mais aussi beaucoup l'intuition. Et Donc tout ce qui va avec confiance, esprit critique, créativité, motivation, détermination. Ça c'est pour la partie individu. Mais on va plus loin parce que les jeux, lorsque c'est des jeux collectifs, ça ravive aussi un, un ensemble des ressources collectives qui sont très importants, euh, souvenez-vous dans, dans les dimensions ludiques, on a l'interaction, l'engagement, l'itération, le sens, la joie et tout ça ça nous amène donc à travailler l'intelligence systémique très important en fait pour avoir justement euh, une, une vraie synergie d'équipe, l'empowerment de l'équipe, donc la vision d'ensemble. Euh, de ce qui se passe dans l'organisation, dans l'équipe, euh, aux différents niveaux, l'intelligence relationnelle, savoir communiquer avec clarté, en donnant des feedbacks et ainsi de suite, avoir le courage de dire les choses, et l'intelligence collective, que je résume à analyser une situation ensemble, définir les solutions possibles et décider laquelle mettre en place. Donc, tout ça dans les jeux, si vous y pensez, c'est des choses que vous faites, vous faites des jeux d'équipe, c'est des choses qui se font relativement spontanément. Pourquoi la brique Lego Alors, si vous êtes facilitateur Lego sur le split, attendez-vous à cette question, ou si vous allez les devenir, attendez-vous à cette question. Pourquoi ne pas faire de l'intelligence collective ou de collaborative avec autre chose C'est un choix, mais mine de rien, même si on choisit des briques, il y a quelque chose que les briques Lego ont que les autres n'ont pas. Alors, ce n'est pas les souvenirs d'enfance, ce n'est pas l'image autour de la, de la marque Lego, c'est tout simplement que... Dans les Lego, dans les boîtes Lego, dans les briques Lego pour les Lego, s'il il y a de la couleur et il y a de l'abondance. Or l'abondance, c'est certes la quantité, mais aussi la diversité, la, la pluralité en fait des formes et des couleurs. Et ça, ça a été récemment démontré par l'imagerie médicale appliquée aux neurosciences, qu'indépendamment des cultures, ça évoque de la joie et de l'enthousiasme. Notamment quand on utilise une gamme de couleurs aussi étendue qui rappelle un peu l'arc-en-ciel. Je vous défie de trouver quelqu'un à qui l'arc-en-ciel ne plaît surtout pas et ne procure pas un sentiment de bonheur. Et bien, quand on va en boîte de Lego, on retrouve un peu ça, mais ça reste qu'en termes de perception. Puis on peut avancer parce qu'il y a autre chose aussi dans le Lego, c'est euh, la possibilité par le Lego de d'une part faciliter la divergence. Imaginez quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer ou qui a la syndrome du papier blanc donc qui est bloqué. Les briques Lego par leur variété et par l'effet que dans les kits qui ne sont pas faits au hasard euh, il y a à la fois des briques génériques, donc des briques euh, tout court comme on peut voir des briques euh, comme ça mais il y a aussi des briques un peu plus figuratives. Donc il y a toujours un point d'appui à partir duquel commencer à construire, commencer à évoquer une histoire ou une métaphore, ce qu'on veut. Et en même temps, chose n'est pas sous-estimée, ça facilite aussi, on revient en arrière, la convergence. Il y a des personnes qui sont particulièrement bavardes, ou bien qui s'éperdent des fils à l'aiguille, qui sont très créatives et qui passent d'un pensée à l'autre. Les modèles obligent de revenir sur, ici maintenant, focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça c'est une dynamique qui est particulière de des vrais légaux. Si on avance, on a parlé des métaphores, donc je ne m'attarde pas. Sachez qu'il y a plusieurs métaphores qu'on peut faire avec les vrais légaux, des métaphores simples, donc des modèles que je raconte, mais aussi des systèmes complexes qui racontent la métaphore de chacun rassemblé. Ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'il y a émergence des connaissances. Lorsque je raconte mon modèle, en même temps, je fais émerger des choses que je ne savais plus de savoir. Il y a aussi à la fois alignement du vocabulaire et de référence culturelle. Et donc on co-construit une vision commune qui se base sur un vocabulaire et un référentiel partagé. Et ça c'est les socles d'une équipe mûre et prête à collaborer ensemble. Si on n'a pas ça, on aura du mal à aller, à aller loin. Donc un référentiel partagé. Là on peut avancer. Donc après c'est la pensée en 3D. Ça c'est vraiment, c'est pas que le Lego mais dans le Lego on le ressent très bien. Quelqu'un a déjà reconnu l'homunculus des pannefils. Ah, effectivement on pense en 3D parce qu'en utilisant les mains il y a des connexions privilégiées entre les mains et les cerveaux, parce que la motricité de la main est très fine et donc quand on utilise les mains on illumine, vous le voyez dans les photos en bas, beaucoup plus des zones cérébrales que quand on utilise uniquement les mots par exemple. Et ça, ça enrichit énormément euh, bah, les conversations mais aussi euh, le partage des connaissances et des échanges. Et aussi, et je reprends donc le constructionnisme, quand on construit avec les briques quelque part, on construit dans sa tête, et plusieurs fois, parce qu'on construit une fois sans recevoir dans, le, dans les modèles, mais ensuite on, repart, on fait le, la reconstruction de ce que nous avons fait intellectuellement lorsqu'on raconte ce que nous avons, ce, ce que nous avons euh, construit, et ça, ça ancre en fait la stratégie, donc ça construit dans la tête des nouveaux concepts ou des nouvelles connaissances, où ça intègre les connaissances qu'on avait oubliées avec les connaissances qu'on apprend des autres. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la pensée systémique. Ça c'est euh, plutôt évident mais je l'explique quand même parce qu'on sous-estime ça. On peut avoir de l'intelligence systémique individuelle et euh, collective, c'est quand même un effort d'abstraction. Et c'est, pardonnez-moi mon accent italien, mais mine de rien quand on voit un modèle étalé dans son étendue physiquement présent devant nous, cette prise des hauteurs qui est nécessaire pour avoir une approche scientifique, ça s'est fait toute seule, parce qu'on la voit en fait, on voit les systèmes, ça émerge tout seul et, et c'est évident. Et ça aussi c'est une richesse de l'ego parce que les connexions permettent de faire des systèmes vraiment complexes, bon, sans sous-estimer que dans la synergie des groupes, ça c'est typique de l'intelligence collective et ça s'est construit au fur et à mesure dans l'ego, on a donc un groupe qui produit quelque chose, qui est dans une synergie qui va au-delà de la somme des individus. Et on passe à l'étape suivante. Pourquoi c'est supérieur Parce que la communication est augmentée. Moi j'aime bien utiliser ces mots. Sandrine l'a évoqué déjà tout à l'heure. Le focus, quand moi je vous introduis ces modèles, vous regardez les modèles, vous regardez pas moi. Donc je me sens plus libre de euh, parler. Et en plus j'ai un modèle qui est aussi un médiateur. Si j'ai un message à faire passer, c'est ça, sera incarné par les modèles. Donc si j'ai à dire, j'ai besoin de plus de créativité dans mon équipe, c'est plutôt les modèles qui les disent, ce n'est pas directement moi. Et cette médiation rend des choses plus acceptables, ou compréhensibles en tout cas. Ensuite, il y a la métaphore qui évoque beaucoup plus des connaissances que ce qu'on peut dire, mais ce qui est intéressant c'est que, et ça c'est vraiment peculier, ou en tout cas propre au processus de l'égociation display, c'est que on fait un passage et c'est systématiquement comme ça dans chaque atelier, on passe de l'individuel au collectif. Sauf que, à différence de plein d'autres process d'intelligence collective ou de démarches collectives, la dimension individuelle reste perceptible, même physiquement tangi tangible, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que certes, à un moment donné, il y aura une négociation, mais tout ce que j'ai construit, je serai peut-être obligé de choisir comme élément clé ma créativité. Mais cette créativité, c'est ce que j'ai cho choisi comme incontournable. Et donc, à la fin, dans les modèles collectifs, je retrouverai ma, ma créativité. Ce qui veut dire que dans la dimension collective, je ne suis pas noyée. Je peux retrouver mon élément essentiel et peculière à moi-même. Et ça, c'est un trésor. Parce que souvent, on est noyé dans le collectif. Bien sûr, cela dépend de la facilitation. Une fois de plus j'insiste parce que justement on n'est pas sur du serious game, Les jeux ne se tiennent pas tout seul, si euh, vous avez les règles, ça ne suffit pas d'avoir les règles, d'avoir le manuel pour pouvoir animer comme dans un serious game. Il faut être un bon facilitateur parce que la brique c'est quand même les moyens, mais ce qu'on manipule vraiment, et bon prenez ça en termes avec les mains, c'est essentiellement de l'humain et donc il faut pouvoir gérer les groupes et faire amener les groupes, euh, avancer les groupes en tant que tels et aussi les individus où qu'ils en soient dans les groupes euh, avec leurs spécificités. Donc ça il faut pouvoir les gérer d'où l'importance de la facilitation. Maintenant vous les voyez bien illustrés dans les photos, quand on adopte la le legacy display on passe d'un groupe de travail plutôt classique et je vous laisse évaluer comment ça peut être un groupe classique à un groupe beaucoup plus actif, participatif, coloré, productif, que ce soit dans la réflexion ou dans la, dans la prise de décision. Et quoi qu'il arrive, dans, à la fin de la télé display, vous aurez ne serait que le plaisir des échanges utiles, et non pas du blabla pour remplir du temps qu'on a la réunionite, que malheureusement on connaît beaucoup. Et voilà pour ma partie, et merci beaucoup question aussi qui émerge souvent et vous l'avez reprise aussi dans, dans la conversation, c'est bah, pourquoi pas reprendre l'équipe de ses enfants et aller faire un atelier avec ça. Alors pour faire du de de team building ou des, Lego, des, des activités icebreaker, pourquoi pas. Or les Lego Steel Space, c'est des kits qui ont été conçus et qui ont été calibrés en fonction du nombre de personnes de l'atelier, donc un nombre optimal par groupe de, euh, de 12 personnes, en général on va pas au-delà dans un atelier Lego split par facilitateur. Et aussi, souvenez-vous en fait du, du fait de faciliter la divergence et la convergence, les briques euh, qui sont avec qui le Play ce sont un mélange, on va dire stratégique, des briques techniques, donc euh, les Lego techniques, parce qu'il y en a qui sont plutôt avancés dans la manipulation des briques, des briques des bases des briques de construction toutes simples parce que ça ouvre la créativité et aussi des briques un peu plus figuratives donc on aura des figurines, des animaux, des plantes qui servent d'appui pour ceux qui ont un peu plus de mal dans, dans, à libérer leur potentiel créatif. Donc c'est pas juste les kits de ces enfants, donc si vous y allez avec un kit Star Wars certains seront bloqués, ne serait-ce que par les choix des couleurs. Donc ne sous-estimez pas l'importance d'avoir des kits... Légocycleusplay dédié. Ah, Attendez-vous à avoir au moins une personne qui n'a pas envie de construire Alors ça, je pense qu'on a tous expérimenté. Alors mine derrière, de rien, pour un atelier post-it, des fois il y en a, ils ont pas, du, ils ont pas envie d'être là. Hein. Mais mine de rien, moi j'ai jamais eu les cas, même des personnes qui m'ont accueilli en me disant mais ça c'est des trucs des maternelles ou euh, c'est euh, c'est pour ma fille, c'est pas pour moi. J'ai jamais eu de personnes qui ont quitté la salle avant de commencer. Euh, à travailler l'ego. Les, les Pourquoi Parce que comme pour tout jeu ou expérience ludique, il y a le facteur curiosité qui fait que les gens ont envie de rester pour voir comment ça se passe. Et mine de rien souvent c'est une question de rassurer la personne, une fois qu'elle a vu qu'est-ce qui est attendu, comment font les autres, après elle s'élance. J'ai eu des personnes qui ont posé juste un brique, mais mine de rien ils ont quand même posé un brique. Et après comme disait Sandrine, souvent c'est ceux qui se débrident totalement et qui vont faire les plus belles métaphores. Donc confiance à la processus et aussi on, on commence petit parce qu'au démarrage si on donne trop des choix dans les briques la brique prend le dessus par rapport au processus alors que dans les skill building ce qui est important c'est de s'assurer sur la construction c'est rassurer sur la capacité à construire en métaphore et à la mettre en storytelling la brique elle viendra après la richesse mais au démarrage, c'est un peu comme la syndrome du trop des choix. Quand vous rentrez dans un magasin des bonbons et vous ne savez pas quoi choisir, c'est un peu la même logique. Donc, idéalement, on, on contraint pour libérer davantage au démarrage. Après, une fois oui. qu'on est à l'aise, on peut aller vers plus de briques, plus de choix.